Bonjour les amis, aujourd'hui je commence mon blog. Bon, j'ai pas encore tous les appareils, d'ailleurs je suis pas équipée du tout. Euh, je suis partie comme ça à l'improviste, mais j'ai eu le déclic. Aujourd'hui, c'est le premier jour, voilà ma première vidéo. Pourquoi ce blog En fait, euh, j'ai envie de, de, de montrer euh, à, au monde, enfin à tous ceux qui vont pouvoir voir ces vidéos, que c'est possible, c'est possible d'agir et que c'est possible d'agir euh, dans, dans notre quotidien, dans des associations ou dans notre entreprise. Euh, là c'est un petit peu à l'improvise, j'ai pas mon équipement euh, ni pour filmer, ni pour rechercher les pépites parce que mon objectif c'est de rechercher les pépites des gens qui agissent déjà pour l'environnement, qui agissent déjà pour un monde meilleur et vous les montrer, vous les partager. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, je pense que tout le monde n'a pas l'occasion euh, de sortir prendre l'air. D'ailleurs, c'est ce que je recommande sur mon blog toujours, c'est important de prendre l'air au moins une fois par semaine, d'aller au contact de la nature. Le monde est né de la nature, des animaux, nous sommes nés de là. C'est vrai que petit à petit, avec les villes qui se construisent, euh, nous vivons de plus en plus euh, éloignés de la nature. Très peu de gens ont des contacts avec des animaux, de moins en moins de gens ont des contacts aussi avec la nature, des plantes, des arbres et c'est pour ça que je recommande dans mon, dans mon guide guide de l'ambassadeur qui y a sur mon blog de l'environnement euh, euh, qui s'appelle devenu ambassadeur environnement je recommande vraiment de, de reprendre le contact avec la nature donc là c'est ce que je fais c'est justement lors de ce recontact euh, j'avoue que j'étais un petit peu perdue en ce moment et euh, je me suis dit va prendre l'air périne, ça va te faire du bien et voilà et c'est là que je me suis dit ça y est euh, je lance ma première vidéo et à savoir que j'essaierai euh, la plupart du temps dans les vidéos de vous faire bénéficier de mes découvertes nature, euh, florales ou animales afin de vous faire bénéficier d'un petit peu de nature euh, si vous n'avez pas forcément l'occasion au cours de la semaine d'être au contact de la nature. Aujourd'hui, je vous présente des fleurs d'acacia. En mai, c'est l'époque où euh, les acacias fleurissent et donc euh, de nombreuses euh, forêts, nombreux bois, nombreux euh, bordures de, de routes sont très très fleuries, je ne sais pas si vous remarquez et euh, si vous remarquez des fleurs comme ça si vous essayez de respirer euh, un petit peu tendez, tendez vos narines, écartez vos narines et, euh, et respirez, vous allez voir ça sent super bon et si vous vous demandez souvent comment ça se fait que ça sent super bon à tel ou tel endroit, levez votre nez et la plupart du temps, enfin, au mois de voilà avril mai les acacias sont en fleurs et c'est juste un délice euh, bon après je ne suis pas... Euh, je ne suis pas une spécialiste botaniste non plus, hein, je peux me tromper. Mais euh, ça, ma connaissance euh, qui est en, en fleurs en ce moment, c'est vraiment les acacias et ça sent super bon. Voilà. Donc, euh, donc là, on en voit. Évidemment, euh, c'est un petit. Non, euh, il n'y en a pas beaucoup. Après, au fond, là, on voit aussi. On, voit, on verra peut-être plus tout à l'heure, je vous ferai un petit zoom. Donc voilà, là, tout au fond, vous voyez ces fleuris ce sont des acacias en fleurs. Là, on en voit un petit peu plus près, là, des petites fleurs. Ou alors, par là. Et également, là, alors, voilà. Il faut le temps que le focus se fasse progressivement sur ces fleurs. Et on voit que c'est très, très riche en fleurs. Donc là, j'ai la chance de, de tomber sur un acacia qui est vraiment un peu tombé sur le passage. Donc, euh, mais généralement, ils sont très, très hauts euh, en hauteur et on n'a pas forcément sous notre nez. Mais par contre, l'odeur vient jusqu'à nous. Je vous, je vous enverrai bien un échantillon d'odeur mais pour l'instant la technologie ne le permet pas mais dès que c'est possible je vous le fais, je vous le promets mais il y en a partout, j'ai vu des, des, des routes entières bordées de ça c'est euh, magnifique, je partage ce petit moment de... au sein de la nature qui est euh, voilà, ressourçant donc voilà, là derrière l'acacia, bon c'était pas toujours à cette hauteur là donc là je me suis arrêtée vraiment pour vous partager ça parce que je trouve qu'en ce moment c'est euh, juste Waouh Franchement, enfin, quand, je trouve ça génial de, de pouvoir sentir ces bonnes odeurs dans l'air. Ce n'est pas tous les jours qu'on qu peut sentir euh, que ça sent bon, quoi. ça sent bon dans la nature. Ça sent bon dans la ville aussi, quand il y a des acacias en ville. Voilà, c'est super agréable. Je voulais partager avec vous et je voulais dire, voilà, c'est euh, la première d'un début de partage sur euh, « Devenant ambassadeur environnement ». Et je compte sur vous, je compte sur vous pour, euh, pour agir et euh, n'hésitez pas à me suivre, donc euh, vous pouvez cliquer là sur le bouton s'abonner pour euh, être informé des prochaines vidéos que je vais poster, ou la petite cloche euh, pour euh, être notifié aussi des, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, et également sur le blog euh, qui est là euh, plutôt pour les versions écrites, des partages écrits, mais qui, où sont relayés aussi des fois euh, quelques vidéos, quelques tutos, des choses comme ça. Voilà, je vous remercie de, de m'avoir écouté, et je vous dis euh, à la prochaine pour de prochaines pépites.